On a perdu le muscle. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. On y va. On y va. On y va. Merci. On tu y va. va. Tu veux voir quoi tu, veux... tu veux voir quoi Euh. Le musée. Ah euh, oh, oui, nature, euh, comme euh, vous choisi. Alors d'abord le musée d'art moderne. Oh, d'abord le musée d'art moderne. Ah oh, oui, là. voilà. voilà. Okay. on monte Voilà, On va sortir, on, on, va va sortir on va aller voir le village. Voilà. Ah, donc, Posso? Posso? Si. Si je déjà parle, pas parler, parler ne <rire> c'est le musée d'art classique. Oui, micro est de ne pas parler bien ne pas n'est pas vrai. Isto não é bom e estou a tentar ver qual é, qual é, qual é, qual é a que dá melhor visão. Isto é o que dá a melhor visão. Deixa assim que isto é o que dá a melhor visão. Está bem. este é ele próprio. Arrange tem um avião para ter sempre uma dião, mas, mas, a, perspectiva, está, é possível, possível diminuir. Está a começar para casa. Ela tem um quartel assim. É. Está a entrar no cinema. maison. Là, c'est la maison où je suis en ce la moment. Je suis assis, je suis assis, assis, assis devant l'ordinateur. Mais on ne peut pas rentrer avec l'avion. Il faudra Il revenir, pouvoir à pouvoir pouvoir... À pied. revenir à Alors pied. On monte à la tour. Voilà, on monte à la tour. Ça c'est la, la tour. Voilà, après il faut revenir à pied dans la tour. On va aller à Nice au carnaval. On, nice, On est sur, la place, On est sur nice. la place Masséna de Nice. Où a lieu le carnaval virtuel le carnaval chaque année, virtuel en, même chaque année. Même temps, chaque année. en même temps que le carnaval réel. Et il est projeté sur les grands écrans, de la, les grands écrans de, la de la place Masséna. Pendant le carnaval de Nice. Pendant le carnaval de nice. Oui. Voilà. Il y a voilà. trois étages au musée il y a de, trois étages au musée de ici, ici Il y a de la, Moya. la Biennale de Moyas un peu comme la Biennale de Venise. Si c'est une île en dessin, c'est faite avec des dessins qui, de qui raconte l'histoire de l'art. C'est un parcours. On part en on, on, on, on, on a des fouilles. Mais c'est uniquement l'histoire de l'art de Moyen. c'est uniquement l'histoire de l'art de Moyen, évidemment. La civilisation Moyer. La civilisation Moyen. Voilà. Voilà. Il y a la poterie Moyen. Il y a la poterie Moyen. Les premières tribus Moyen. Les premières tribus Moyen. Voilà. Après il y a les fouilles. Ah, après il y a les fouilles de Moyen. De Moyen. Voilà. On a trouvé la pierre de Moyen. On a trouvé la pierre de Moyette qui permet de déchiffrer permet les de écritures déchiffre des Moyen. Écriture de des premiers Moyen. Oui. Et on s'aperçoit qu'ils disent, qu disent moyen tout le long. Voilà. L'antiquité de moyen. Et après, il y a le monde merveilleux après, il y a de moyen. On, on va avec Pinocchio. Les lettres de Moyen qui poussent toutes seules. Voilà, a fait. Et puis après, il y a le cinéma, la télévision. Tous les médias qui permettent de diffuser euh, Moyen. La presse, etc. Là-bas, voilà, là il y a le cinéma. Un batao. Batao, c'est le bateau, non Tem ayum batao. Ah, il faut que je le traduise dans Google. Un moment. Je si vais vous traduire vous voulez dans prendre Google. un bateau. On va aller chercher un bateau très rapide qui se trouve euh, du côté de Venise. Voilà, c'est la reproduction de l'école des beaux-arts de Venise que j'avais fait quand j'avais fait trois jours de conférence. Euh, à Venise pour les Beaux-Arts, pour les élèves de, de l'école des Beaux-Arts. On avait fait un atelier spécial. Et là, on va prendre le bateau qui est là. Voilà, on va se poser légèrement dans l'eau. Hop, toc. Et alors le problème, c'est qu'il faut que je me lève sans tomber dans l'eau. Il faut s'asseoir, il y en a un qui n'est pas assis, il risque de tomber. Hein. Bon, on a perdu un avatar. Il va nous suivre à pied, j'espère. Il est là-bas, je vois. Voilà, il est là, il est là. Il faudrait qu'il arrive à monter Voilà, il est là, on va le rattraper Voilà, on est arrivé à la Malmaison à Cannes Où il y a la reproduction de mon exposition en 2012 Mais on ne peut pas rentrer ni en bateau ni en voiture Il faut rentrer à pied Voilà, ici, c'est la maison du design. C'est la maison des meubles moyens. On va retourner à la biennale. Bonjour. J'avais mis la caméra pour vous montrer avec le curseur comment on fait pour monter dans la voiture, mais du coup, il n'y a plus besoin. Voilà, voilà, on a fait le tour. Voilà. A bientôt. Voilà, il part se promener tout seul. Je vais le laisser. Ah, ben il prend la voiture. Il sait bien. Il arrive à. Ça y est, il arrive à cliquer. Il a pris une voiture. Oh là là, j'espère qu'il ne va pas avoir un accident. Ouh là, oh, il fonce. Aïe, aïe, aïe. Hop, oh. Hop, c'est pris. Voilà. Oh là, le camion de Raymond roussel Aïe, il tape sur le camion de Raymond roussel ah, Voilà. Hop, il a du mal. Bon, ça va. Oup, pouf. Il va trop vite. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, on va le laisser se promener tranquillement. Ah, il va aller au territoire rebelle, si ça se trouve. Oui, il dirige vers le territoire des rebelles. Ah, il y a quelqu'un que je connais, là. En même temps, on va voir. Qui c'est Ah, c'est Monsieur Cervera. Madame Cervera. Bonjour Madame Cervera se promener ça c'est un autre c'est aller sur un autre ordinateur alors dans une autre pièce elle est venue se promener ici donc là on a ah, il est parti monsieur ça bon je vais peindre en réel à tout à l'heure Merci. Yeah.